Bonjour à tous, nous sommes le 23 décembre, euh, le jour avant la veille de Noël, donc euh, Noël 25, euh, ben le 24 au soir, ça va être assez tranquille cette année au Québec, un peu partout aussi sur la planète, parce qu'il faut se plier aux règles du confinement, euh, de, des confinements qui sont... Euh, totalement à certains niveaux injustifiés parce que dans le fond l'économie est en train de, de se briser même j'écoutais ce matin euh, au niveau des cycles économiques euh, on est en train de, de vraiment scraper complètement euh, l'économie occidentale euh, la Chine va continuer à poursuivre euh, même si les virus est parvenu nous est parvenu de la Chine la Chine va continuer à poursuivre euh, sa, sa lancée. Euh, ce que je voudrais faire aujourd'hui tout simplement c'est regarder euh, des graphiques euh, pour vous montrer que le marché de l'or l'argent euh, vont vraiment rebondir en 2021 écoutez ça vient pas de moi mais de toute façon c'est ce que je crois vous vous le savez je vous cache rien euh, je c'est de trading euh, c'est un nouveau site que j'ai vu euh, trading euh Excusez, euh, euh, de Technical Trader. Euh, donc, euh, c'est un site que je, je viens de découvrir par hasard, mais je voulais vous partager ça. Plusieurs graphiques là-dessus, mais c'est ça rejoint tout simplement mon mon idéologie sur l'or et l'argent. Une des raisons, on dit l'or, l'argent et les matières euh, premières aussi. Euh, ça peut comprendre les, les métaux, euh, même euh, au niveau des, euh, des denrées alimentaires. Euh, donc, il va y avoir de l'inflation, c'est sûr, au niveau du euh, du riz, du euh, maïs, tout ça. Euh, euh, on va avoir des augmentations de prix, mais ce que je voudrais regarder avant toute chose, c'est surtout euh, m'intéresser, comme je vous parle souvent, euh, l'or, l'argent, les métaux précieux, des euh, autres métaux précieux qui sont la platine, le palladium, qui a quand même eu une bonne course, euh, le cuivre euh, aussi, euh, euh, le zinc, euh, mais peu importe, euh, on va regarder ça. Euh, euh, via les graphiques, euh, vraiment du côté technique aujourd'hui. Je vais vraiment m'attaquer du côté euh, technique. Euh, donc, euh, on regarde ça. On va débuter euh, euh, immédiatement. C'est, euh, dans le fond, euh, plusieurs graphiques. Qui, euh, je les ai pris sur le site là, euh, de tra Trader. Euh, euh, comment ça s'appelle? de Excusez bon peu importe là je trouve pas le nom mais ça a aucune importance euh, donc euh, c'est des graphiques qui sont tout simplement j'aurais pu prendre euh, tout simplement un trading euh, un view comme que j'utilise régulièrement mais les graphiques étaient tout faits et venaient de Bloomberg donc euh, euh, si vous me croyez pas quand je fais mes analyses si vous croyez Bloomberg ben gars je je mets, je mets tout simplement ces graphiques là pour vous montrer euh, que dans le fond la tendance euh, est vraiment euh, euh, ce que je vois depuis euh, très longtemps et surtout depuis 2020 euh, et avec l'impression monétaire qui ne cesse de, de, de se poursuivre avec euh, surtout euh, Jérôme Powell et euh, euh, Janet Yellen qui euh, commencent euh, à travailler main dans la main euh, du moment que Biden va être officiellement, euh, bah, je dis proclamé, en tout cas vous connaissez l'histoire, euh, va être pro, pro, pro, proclamé, euh, je ne sais pas si ça va arriver mais peu importe là. Peu importe si c'est un ou l'autre, en ce moment, ce que je veux regarder avec vous, c'est le côté technique de, de, de ce qui se passe, et puis c'est... Quelque chose de très, très important qui pourrait arriver. Premièrement, ça, c'est l'index des commodités. Ça comprend le pétrole, ça comprend euh, euh, ben, les métaux, l'or, l'argent, le zinc, le cuivre, le nickel. Ça comprend un paquet de choses. C'est l'index des commodités. Je pense que ça comprend aussi le, les, les denrées alimentaires. Donc, euh, on a eu une tendance à très, très... Euh, descendante depuis, euh, ben, surtout depuis 2007-2008, les actifs, les, les capitaux ont été alloués surtout au, au marché financier, aux technologies, comme vous le savez, euh, euh, on dit la, les, les GAFA sur tout. Là. Donc, euh, l'index des commodités, lui, a souffert beaucoup, beaucoup, euh, Donc, euh, mais serait près d'un revirement de tendance. C'est ce que Bloomberg prétend, euh, donc euh, on pourrait aller dans cette zone-là, là, à peu près. Donc, c'est ce que c'est un graphique qui vient de Bloomberg, tout simplement, et euh, la ligne ici est tracée par euh, le, le technicien qui a fait le graphique, mais je crois euh, essentiellement la même chose. Je le vois de toute façon, euh, vous voyez le, le cuivre a pris du galon, c'est effrayant, le, le zinc. Le, le, au niveau du, euh, de l'argent, ça s'en vient. Le, ceux qui sont euh, déprimés, découragés, découragez-vous pas, ça s'en vient. Donc, c'est le premier graphique, les commodités. Euh, le deuxième graphique, ça se trouve être euh, le ratio euh, euh, silver euh, à, à mon... l'argent, ou c'est-à-dire imprimé, silver to money supply ratio, donc euh, sur M2, la masse monétaire M2. Donc, euh, ici encore, on n'a pas encore cassé cette euh, tendance. Mais on a pris de la force euh, et euh, là, on s'en va vers le haut, ici, le graphique, ben, celui qui a fait, euh, ça vient de Bloomberg aussi, on dit qu'on irait dans cette zone-là. Donc, on pourrait avoir une longue montée et c'est très probable parce que vous allez voir tout à l'heure avec le dollar américain qui euh, est à la baisse et qui va poursuivre cette baisse pendant euh, quand même assez longtemps, selon euh, si on regarde... Euh, une, une analyse très long terme. Donc, euh, c'est le prochain graphique. On va regarder les termes, les, les, les longs ter le long terme. Qu'est-ce qui s'est passé les, de grands événements? Euh, ça, c'est sur le très, très long terme, mais quand même pour vous montrer qu'on est dans une phase euh, ascendante au niveau. Euh, euh, des métaux précieux, l'or, l'argent, et aussi des autres métaux industriels, le cuivre euh, euh, et c'est clair, on va aller les voir tout à l'heure. Donc, euh, en 1983, on a eu une dépréciation euh, du stock market, euh, du dollar euh, US, et on a eu une appréciation euh, du euh, precious metal. Mais, par contre, ici, les 83, il dit 83, c'est qu'il n'y a pas parti en 83, peut-être c'est une mauvaise analyse parce que je connais le graphique par cœur. C'est de 70 à 80 qu'on a eu la montée. En tout cas, peu importe. C'est pour moi qui dit ça, mais moi, je vous donne la vraie information. C'est de 70 à 80. Il parle d'un cycle. Peut-être qu'il y a eu un petit cycle, c'est ça. Peut-être ça, mais en tout cas, peu importe. c'est pas important. Après, là, vous allez voir sur le graphique. Euh, 92, on a une appréciation, puis une très grande appréciation euh, du stock market, euh, du, du dollar US et une dépréciation des métaux précieux. Ah oui, tout à fait. Euh, 92, c'est une montée extraordinaire qui est arrivée avec les actions, le marché des actions. On voit ça sur des graphiques, on y revoit tout à l'heure. Et le US dollar aussi s'est apprécié. Et les, les, les métaux précieux se sont tellement dépréciés qu'en 2000, on est arrivé à la fin de ce cycle-là. Et 2000, c'est 254 dollars que les métaux précieux ont, ont connu Donc, c'était vraiment une dégringolade très, très importante. 2001. Euh, dépréciation, c'est le crash des technos, là, euh, des, la bulle technologique, dépréciation du stock market, le dollar américain aussi, on va le voir sur le graphique, une grande dépréciation et les, euh, les métaux précieux se sont appréciés, vous le savez, de 2000 jusqu'à 2011, qui était le sommet, ben, on dit 2010, ici, là, ici là, dans le fond, ça se trouve être le sommet que c'est euh, fait, euh, stock market 2010, appréciation du stock market, on, on le voit très très bien, on a une prolongation 2009, 2010, 11, 12 avec euh, l'IQE, euh, beaucoup d'injections monétaires dans le système euh, avec les Kent et TD donc euh, appréciation du stock market appréciation du dollar aussi euh, on le voit très très bien sur les graphiques et j'avais été surpris mais Peut-être manque de données, tout ça. Et euh, dépréciation des métaux précieux jusqu'en 2015, qui a été le cru de 1050-54 euh, dans ces coins-là. Euh, C'était la longue euh, figure tête et épaule inversée qui se construisait. Et ici, euh, 2019 c'est ce qui prétend qu'on se trouve être un sommet je ne sais pas je vous dis je vous donne tout simplement l'information mais par contre je vais vous mon montrer qu'au niveau des métaux des euh, euh, des métaux de base aussi euh, des euh, tout ce qui est commodité euh, euh, c'est à la hausse et en 2021 ça va être encore à la hausse euh, 2019 on dit c'est le. Le cassure est arrivé là au niveau de l'or, on le voit très bien. Au niveau des autres métaux aussi, ça a commencé à, à pas mal avoir de la volatilité positive là. L'US dollar a commencé sa dépréciation et les précieux métal, les métaux précieux, c'est ce que je viens de vous dire, ont, ont commencé à monter. Ici, ils disent dépréciation, mais c'est parce que ils prétendent que c'est le sommet, mais on va le voir. Et euh, eux, ce qu'ils prétendent, c'est que le stock market euh, pourrait se réapprécier seulement en 2027, selon le long terme, et le US dollar aussi en 2027, et euh, la dépréciation des métaux précieux pourrait se faire en, en ça, sur 2027, donc on aurait un cycle de ben, 7 ans, si on dit que ça commence en 2019-2020, euh, 7 ans, 2027, ça serait la fin du rallye euh, euh, des métaux, des métaux de base, des métaux précieux, c'est ce qu'ils disent. Ça, ça, ça se trouve être le graphique à long terme, très, très intéressant, je vais le grossir un petit peu. Euh, on se trouve avoir, euh, ben c'est ça, c'est ce que je viens de vous dire, mais en graphique, tout simplement. Et c'est surtout basé sur le dollar américain, là. Parce que le euh, l'or, c'est ici, en jaune. Le stock market, euh, tout ce qui est indice, Standard Poor, Nasdaq, euh, surtout peut-être le Standard Poor ici, là, dans ce cas-là, euh, le Dow Jones aussi. Donc, euh, ça, ça se trouve être la, la mauve. Là. Et la bleue, c'est le dollar américain. Donc, une dépréciation, euh, bon, ça commence, je ne sais pas où, mais jusqu'en 92, dépréciation du dollar américain. Euh, L'or a monté ici un peu, mais a cassé euh, et a commencé sa baisse jusqu'en 2000. Et le stock market, euh, ben, là, on le voit très, très bien, de 92, ben, euh, de toute façon, c'est des années 80 qu'on a eu le nouveau départ et on a vu une montée fulgurante à partir de 92, 93, 90, jusqu'en 2000 la bulle de techno. Et là, lorsque la bulle a éclaté, on voit le dollar américain euh, qui avait pris vraiment, vraiment du galon, a commencé sa dégringolade euh, 2001-2002 et euh, on connaît la suite. Euh, et c'est là que l'or a commencé euh, sa montée, une montée assez époustouflante de 254 à 1900... 1950, mettons on va dire à peu près, là, parce qu'il y a eu de la fluctuation sur le sommet. Donc, euh, c'est ça, l'or a poursuivi une montée. Ensuite, on a eu la, la, la, la, le dollar américain qui a repris de la force à peu près vers les 2011-2012. Et euh, c'est ça ici qui est important à souligner, une montée comme ça, appréciation, et là on est en dépréciation, et on se pose que ça va aller, là. dans le fond les taux d'intérêt vont rester bas des années de temps, et sur le long terme il n'y a pas rien qui change comme scénario, mais on est en dépréciation ici, et euh, l'or euh, ce qu'est le fait, lorsque le l'or américain est en dépréciation, euh, elle monte, donc ce qu'on vient de connaître euh, comme euh, montée ici, euh, on suit la correction, mais on va continuer à monter, selon euh, le graphique à long terme, c'est ce que je crois aussi donc euh, on voit très très bien que dépréciation ici et là c'est la montée de l'or montée de l'or on parle l'or l'argent euh, les métaux de base euh, les denrées alimentaires euh, l'inflation aussi vous montez donc l'or va monter euh, et le dollar américain va poursuivre sa chute ici on va être de ce qui eux disent on est pas mal au sommet euh, de, de la montée qu'on a eue au niveau des indices boursiers prochain graphique euh, ça se trouve a été la montée euh, du ben c'est surtout euh, euh, je, ce qui m'a frappé dans, sur ce site-là, il parle des juniors. Et comme je vous ai souvent dit, moi, je m'intéresse vraiment aux juniors parce qu'il y a un potentiel vraiment, vraiment important au niveau des juniors. Et euh, ce qu'ils voient, tout simplement, là, on se trouve être un près de le changement de tendance. Euh, au niveau de l'argent, ça a l'air à avoir cassé, mais on peut avoir du va-et-vient encore. là Mais de toute façon, au long terme, eux voient ça comme ça. Ça se trouve être un GDXJ qui représente les euh, le, le, le, le, le long terme, le le, le excusez le, le, le paquet d'actions euh, euh, ETF euh, junior. Et donc, euh, on voit une montée ici euh, avec un... C'est sûr, euh, ça monte pas directement, mais euh, de jusqu'en 2027. Et au niveau du de, de Junior euh, s j Junior Silver, c'est la même chose, Mais euh, même on le voit que le, sur le Silver, on va le voir les graphiques, là, il y a peut-être plus de puissance qui nous montre qu'on est peut-être à la cassure, euh, en tout cas qu'on a commencé à casser. Et ça, c'est le long, long terme euh, sur le graphique des juniors, euh, des minières juniors. Et euh, on va aller voir maintenant nos graphiques. Euh, J'ai travaillé quelque peu euh, mes, euh, mes graphiques pour essayer de trouver des signals d'achat et de vente. C'est pour ça que vous allez voir que c'est un peu différent. Mais euh, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Un moment donné, je vous montrer ce petit système que je viens de développer. Euh, J'ai travaillé quelques jours là-dessus et euh, ça me donne des très très bons signaux d'achat ou de vente ou en tout cas peu importe là on regardera ça plus tard euh, vous montrez les indices et vous montrez peut-être la, la de ce que je vous dis là euh, sur euh, on va aller comme ça il euh, faudrait peut-être que j'enlève je, je, ça comme ça ici. Bon, je ne mettrai pas les moyens de mobile, là, ni mes oscillateurs, je vais les laisser se promener comme cela, -là, là, mais euh, dans le fond, euh, ça se trouve être euh, le graphique euh, de l'argent, et euh, on voit très, très bien ici que la cassure est arrivée, et selon euh, ce qu'ils disent eux autres au niveau de l'argent, ben là, avec cette cassure-là, euh, 2021, on pourrait avoir un une montée très très forte, euh, ben, la poursuite de la tendance haussière euh, de l'argent. Ici, au niveau de mon slope, on commence à voir le revirement. Ça, c'est un graphique euh, hebdomadaire. Euh, au niveau de l'or, euh, c'est la même chose, mais c'est encore, c'est pas encore évident. évident. Mais au niveau du slope, on a un changement de tendance. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai développé euh, ce slope-là pour l'adapter à TradingView parce que je me servais de... En tout cas, c'est pour vous dire que dans le fond, sur le long terme, euh, c'est bien parti, on pourrait euh, avoir des surprises agréables au niveau de l'or et de l'argent en, en, en 2021 et au niveau du dollar américain, euh, hier ou avant hier, on a eu une petite reprise, mais la tendance est vraiment euh, à vente, vente. Alors, regardez sur le long, long terme, ce que je vous ai dit. Bon, le graphique ici est jusqu'en 86. On avait eu la descente, euh, montée 92. Bien, le creux était 92. Et ensuite, on a eu une montée du dollar. Et là, on a eu une, de, une descente en 2000, 2002, 2003, tout et tout Une petite montée ici en 2014. Et là, on est euh, en changement de tendance. On est dans le, dans le domaine de la vente au niveau du dollar américain donc tout se confirme euh, le scénario est en train de se, se dessiner clairement euh, 2021 va être un, une année assez importante au niveau de, des métaux, métaux précieux or et argent euh, donc euh, c'est ça et moi ce que je vous dis euh, mais vous faites ce que vous voulez c'est de privilégier des euh, actions euh, juniors parce que ça peut exploser euh, faire beaucoup beaucoup de de, euh, euh, exploser à beaucoup de multiples euh, du prix que vous pouvez payer actuellement. Mais il faut choisir, bien entendu. Fait qu'on se revoit très très bientôt.